Bonjour et bienvenue sur Playmark, je suis Nipsi animateur 3D. J'ai travaillé sur du métrage et aussi du jeu vidéo. Je suis passionnée par le jeu vidéo, l'animation, la 3D en général, mais je conçois aussi des jeux de société, de rôle. Je fais un peu de couture, de dessin, j'aime le thé, les romans de fantasy, de science fiction. Je m'intéresse un peu à la politique. Je m'intéresse à beaucoup de choses qui peuvent devenir des sujets que je vais aborder sur cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, je compte parler dessus principalement en français et y mettre des sous-titres en anglais. J'expliquerai peut-être pourquoi dans une vidéo future. En revanche, je compte aussi faire une chaîne Twitch où je parlerai en anglais puisque comme c'est en live, il n'y aura pas de sous-titres. Ce que je dis dans cette vidéo et dans le live, c'est comment je fais ou vois les choses. Ça ne représente pas une vérité absolue, je ne veux pas imposer ma visions à qui que ce soit. Mon but c'est de partager une passion, euh, d'échanger avec une communauté et absolument pas de me dire qu'elle est une vérité absolue ou quelque chose comme ça. C'est dans l'optique d'échanger avec des gens que j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, même si c'est pour me corriger si je dis une bêtise, parce que autant je ne connais pas trop mal en animation, autant en politique et en culture beaucoup moins. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous dirai, que je rectifierai mes potentielles erreurs ou qu'on entamera à une discussion. Donc ici, vous trouverez principalement des vidéos théoriques sur tout un tas de sujets divers et variés. Des tutoriels peut-être. Et sur Twitch, vous trouverez plus des lives où je travaillerai sur des projets personnels et vous pourrez m'accompagner. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc n'hésitez pas à les poser, que ce soit en commentaire ou par message privé. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite.